que tu peux redire que Dieu est bon. bon. Alléluia Tu peux pousser un cri de joie, n'attends pas que je te le dise pour le faire. Amen. Faut que tu te sentes libre dans la présence de Dieu. Des ténèbres à la lumière, de la tombe tu nous fais renaître, de la poussière tu nous relèves, de toutes nos chaînes nous sommes délivrés, délivrés. Le jour comme la nuit, nous reconnaissant pour ce que tu fais. Adieu au passé, nous sommes libérés, sois libre. Sois De la tombe, tu nous fais De la poussière tu nous relèves De la poussière tu nous relèves De toutes nos chaînes De nos chaînes nous sommes délivrés, délivrés le jour comme la nuit, le jour comme la nuit. Reconnaissant ce que tu fais Adieu au passé Adieu au passé Nous sommes Ne sommes pas satisfaits de cette dimension il y a plus pour nous tellement plus pour nous nous désirons nous désirons que tu la mort du Le Seigneur, tu peux pousser un cri de joie, pousse un cri de joie, continue à acclamer le Seigneur.